Tu ne peux pas remplir quelque chose qui est plein. Impossible. Tu as besoin de créer un vide. Mais savoir vers quoi tu veux marcher, c'est un MOS. C'est ça euh, une retraite de silence. Se syntoniser dans un espace de vide. Non, mais il n'y a pas plus puissant à Je ne sais pas si vous avez déjà été au bout d'un quai, prendre des roches et lancer des roches dans l'eau. Ça fait ploup, ploup. Et là, si le lac est calme, vous allez vous rendre compte que vous traversez le lac. Si tu prends cinq roches ensemble, ou une poignée, dix, quinze, et tu les lances comme ça, ils vont tous se tuer. Et l'ondulation ne va pas traverser le lac. Les ondulations vont se tuer. Ou si tu prends le lac agité et tu lances ta roche, il ne va pas avoir une ondulation très très grande. Donc, en fait, la clé, c'est d'observer ce qui est là à l'intérieur de soi et de s'assurer que le jardin sera fertile. Donc, il y a besoin d'être calme, d'être posé avec une foi absolue qui va être nourrie de toute façon.